Salut, YouTube Petite game vraiment sympathique où, à la fin, tout le monde attend pour me dire GG. Tout le monde était trop mignon, super ambiance. Euh, je vous laisse découvrir ça. Euh, bon visionnage. Bisous. Du coup... Regardez, les gars. Là, il y a un rat juste là. Je viens d'informer. Bien, bien informé. Ah, il parle français. <rire> <mère> <mère> euh, ta mère la... <mère> uh, GG, man. Well play. Uh, very, very good job. Ton clip est vraiment sympa et dans une bonne qualité. Je veux mon neveu. Ah, Pas grand chose dans les, dans les alentours là. Vous l'avez vu lui rentrer là quand même, tira là-dedans. Et moi je lui suis tombé comme le pire dans le dos. Les gars. <rire> Il y a un mec qui vient de s'acheter ses clashs juste là. Je vais essayer de lui faire un, un gros drop MG82. Et le, f... et le, oh merde. Oh lui, il a... lui il a dû changer de langue, hein. vraiment. Tracking de qualité, exactement. On va faire un peu de tracking là. Je vais jouer avec euh, son arme de merde. Ça va, ça va améliorer un peu euh, mon aim Ça les gars, je vais, jouer, je vais jouer comme ça, tu sais. Je suis le meilleur. Je préfère le feeling de le feeling et de la XM4. Je vais plutôt jouer à la XM4. Hein. Wow, wow, wow, On peut même pas prononcer ton pseudo. Wow, Ça c'est de l'envoi de sub chat. Envoyez une armée d'amour à Monsieur. SZ de 13 du Marseille Marseille bébé Qui envoie 50 sub-gifts les gars 50 Aïe aïe aïe aïe aïe Ça c'est du sub-giftage de qualité Qu'est-ce que c'est que ça putain C'est pas sérieux frère Je suis en train de courir sur le mec comme un déjanté les gars Que il a parlé? Les gars, ce mec n'a pas dit un seul mot. Juste, il envoie, il envoie des subs. peut, peut C'est comme le DaVinci code, les gars. Il y, a, il, y a un, il y a un truc à voir que je ne vois pas. Je te suce gros Putain Les gars Envoyez de l'amour à cette personne si vous... Non, je suis tombé, j'ai glissé Est-ce que vous pouvez envoyer plein d'amour à monsieur... SZ... Désolé, j'ai glissé chef Tu parles Il parle Il parle Merci beaucoup, poulet. Non mais non mais gros what non mais, non mais... Attends tu viens de renvoyer combien de sub là 50. Bonne Attends il vient, il vient de renvoyer 50 subs What the heck man Il vient d'envoyer de 150 subs en 6 minutes les gars Chat Est-ce qu'on peut avoir une grosse armée de love Pour cet animal Au pseudo Bizarrement prononçable Crypto numéro 2 niveau de ce mec demande de reconnaissance de la zone tout imagine Ta stratégie, c'est... C'est camper en silence de mort dans différents bâtiments. Et tu te rends compte que... Genre, t'es à vomir comme personne. Tu... C'est un style de jeu de campeur. Juste, tu campes et tu te caches dans des angles. Ça fait deux fois que tu me fais le coup, gros. Genre, c'est... C'est haché comme style de jeu, Va t'amuser avec ça. Oh, t'es en feu. Titi, tu, pour... <lots de réplosé> tu proposes ce style de jeu à des viewers, mais t'as pas honte de toi T'as pas honte de toi Grosse merde. Oh, les gars, un peu de tenue, quoi. Oh ça, ça c'est encore c'est encore le TTV à deux balles J'ai reco reconnu son parachute Son parachute tu sais il, il a la voile qui fait un petit bruit de merde Tu sais il a, il a, même, même là il est pas viable le truc hein. Vous sentez Vous sentez Allez Dans le lobby Dans le lobby, le titili Streamer à chier euh, Moi, j'ai mes akimbo. Euh, je saute sur les gens. Ça fait 14 ans que je fais ça. Il euh, n'y a encore personne qui m'a dérangé là-dedans. Bah, la stratégie de jeu, elle est simple. Regarde, tu, tu vois la zone La zone, elle est là-bas. Moi, je prends une maison ici, au hasard. Je me cache à l'étage. Et Tu peux être sûr, mon gars. Je vais t'en tuer 2-3 des mecs. Et attends, tu, tu, tu vas les tuer pendant qu'ils seront en train d'essayer de se looter, qu'ils auront juste un pistolet. C'est ça Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et je suis le meilleur joueur actuellement dans le jeu. Ah Ouais, ouais, ouais, ouais. On va lui faire passer un message aux collègues. Il y a un sniper à ma gauche Je pense qu'on le tue Sofiane Je vais cliquer sur tes messages C'est pas Marseille Je suis du nord Ça vient d'où Tu viens du nord Mais non Qu'est-ce tu me le dirais si t'avais braqué quelqu'un. Je suis dégoûté par ta facilité à viser les têtes. Ben, t'as juste à. Mais frérot, t'as une souris, t'as juste à. T'as juste à... à. la limite, t'as la manette, je veux bien comprendre, tu vois. Mais à la souris, t'as as juste à poser le viseur sur la tête et tu cliques. À la manette, t'as juste à poser le viseur par là. Et en gros, juste tu souffles un peu sur le joystick et avec l'IM Assist, ça va tuer quelqu'un, mais. Est-ce que vous avez déjà entendu des paroles d'aussi mauvaise foi ou pas, chat C'est comme si je visais une voiture et que je le tuais, quoi. Monsieur l'arbitre Et une dernière, une dernière. Je pouvais pas en tirer plus parce qu'il y, y en a un qui est en train de se dire Ah, je suis en train de tirer derrière moi là. Et les gars, est-ce que vous, vous devineriez qu'il y a un mec ici J'arrête de faire le mec qui baille, les gars. Tu, tu peux quickscope. Ça évite de, de trop spray, etc. Il, il suffit juste de, de quickscope, les gars. C'est euh, clic droit, clic gauche. Hein, ça. Alors, rien de spécial. Bon, allez. On va intercepter la rotation de gauche, maintenant. Logiquement, je devrais euh, tuer une ou deux personnes, sur cette rotation. Bon, je vous avais parlé de deux personnes. Il y a peut-être du rab. Ouais, il y a du rab. Bon, oh, il y a vraiment du rab pour le coup. On est sur 4 balles, 4 morts. Efficace. On est en fin de game. On push, messieurs. On push, on s'en bat les couilles. alors super choqué d'apprendre que... Percé bah, Attends, attends fré, frérot, tu, tu, attends... Oui Tu peux me retirer dessus, s'il te plaît <rire> Vise la bouche le, le mec, les gars, était quand même accroupi en fantôme, ici. Et, et c'est lui qui me dit pussy, tu vois. C'est faux, tu vois. S'il y en a une qui a une gueule de chatte, c'est lui, tu vois. Chatte de vieille, là. Quoi Qu'est-ce qu que l'on entend Oh. Je te laisse en tirer une dernière dessus, après c'est à mon tour. Hein. Allez, vas-y. Allez, une dernière. T'as le droit à une dernière, frérot. Je t'ai vu passer un peu à droite. Ah Qu'est-ce que tu fais Ça en train de jouer dur, les gars. Ça joue très, très dur. Ça joue Twiki, tweaky, tweaky, tweaky. Du coup, je suis en situation de 1 contre 1. On n'a pas vu passer le temps. Mais pour peut-être une 26 kills, Shoah va-t-il une fois de plus renouveler son exploit Rien n'est plus sûr. Le niveau dans les games a quand même été sacrément augmenté, mon cher Didier. C'est vrai, Franck. Mais... Shoachin vient de repérer son adversaire Et c'est rare qu'il lui laisse une chance une fois qu'il l'a repéré C'est un énorme troll On ne sait pas Il faut s'attendre à tout Frank il vient de le hit hitmarker Tu te rends compte de ce qui vient de se passer Un quickscope Démentiel qui vient de partir Et une frappe de précision Est en train de partir Ce qui va permettre à l'adversaire d'avancer Une paralysante qui pop en plus les chances de choix à Chant de gagner sont décidément vraiment faibles. Que va-t-il faire Eh hey, mon cher Franck, laissons-nous encore surprendre par ce joueur. J'ai l'impression qu'il l'a perdu de vue, mon, mon cher Franck. Il ne sait pas où il est. Et en fait, il temporisait dans le gaz. La la la la man, you suck. Choice la la la la la la la la la la la la la de